Concernant les licences libres, prenons un exemple très concret. Si euh, vous êtes auteur d'une œuvre musicale et que euh, finalement vous êtes séduit par ce mouvement du libre et vous décidez donc de le mettre à la disposition de tous via une euh, licence de Creative Commons. Parmi les stipulations contractuelles de cette licence, vous prévoyez que euh, votre droit à la paternité doit être respecté. Votre nom doit donc figurer sur tous les exemplaires qui seraient issus de euh, l'exploitation de cette licence. En second lieu, vous euh, prévoyez que euh, votre œuvre ne doit pas faire l'objet d'une exploitation commerciale, par une marque, par un annonceur, etc. Et puis vous apercevez finalement qu'un utilisateur indélicat réexploite cette œuvre musicale sur une vidéo YouTube dont vous n'avez pas autorisé l'exploitation euh, et ne mentionne surtout pas votre nom, Ou vous vous rendez compte qu'un euh, internaute réexploite cette, euh, cette musique euh, pour une marque. Alors, la question se pose de savoir comment défendre son œuvre. Il y a deux solutions. Soit on engage une action judiciaire devant le tribunal de grande instance qui sera compétent, il y en a dix en France, mais on sait qu'une action devant un tribunal de grande instance, c'est assez long, c'est le plus souvent plus d'un an. L'issue est incertaine puisqu'on a affaire à des magistrats qui sont par nature humains et ça représente un certain coût. Donc certains préfèrent tenter la voie amiable. Et euh, aujourd'hui, de toute façon, hormis les cas de saisie contrefaçon préalable, une mise en demeure préalable à une assignation est obligatoire. Cette mise en demeure, elle se formalise de la manière suivante. Vous allez dire « je suis auteur », vous allez décrire votre œuvre, décrire en quoi euh, elle est éligible à la protection du droit d'auteur, en quoi elle est originale et reflète votre personnalité, et vous allez dire que vous vous êtes aperçu qu'un tiers finalement exploitait sans votre autorisation, ce qui est constitutif de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle, et vous allez donc lui dire que vous souhaiteriez trouver une, une, une, une issue amiable à ce litige. L'issue AMIAM, vous allez donc formuler une proposition et euh, celui qui va réceptionner ce courrier recommandé, le fait le plus souvent par voie d'avocat, euh, va accepter ou non cette proposition. Le plus souvent, s'en suivra une correspondance entre avocats, euh, cette correspondance étant par nature confidentielle. À l'issue de euh, ces échanges, une solution va donc se dégager normalement. Cette solution consiste à dire, telle personne reconnaît les actes de contrefaçon, s'engage à ne plus exploiter l'œuvre euh, euh, éligible à la protection du droit d'auteur, s'engage pour réparer le préjudice subi par la première personne à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts, et euh, s'engage éventuellement à euh, diffuser sur internet une mention expliquant que euh, cette œuvre appartenait donc à, à, à l'auteur premier par exemple. Voilà, il va y avoir une série de concessions qui vont être faites et euh, elles vont être formalisées via une transaction qui est un accord, le plus souvent confidentiel.